Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, capsule numéro 162. Aujourd'hui, je vous fais euh, la découverte d'un produit de l'Ontario, le Harmonic. Un produit avec CBD nous provenant euh, de l'OCS. Un cadeau de gens, un abonné qui me donne beaucoup de variétés d'échantillons avec CBD provenant de la SQDC et de l'Ontario Cannabis Store. Harmonic, euh, j'ai été voir sur le site de Leafly. Vous connaissez Leafly, un site internet qui donne beaucoup d'informations sur tous les cannabis à travers le monde, en tout cas, une grande variété. Euh, plusieurs personnes vont donner leur opinion, mettre des photos. Euh, encore là, il faut en prendre et en laisser. Je ne crois pas que toutes les informations qui sont sur ce site sont euh, parfaitement à 100%, vu qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur opinion. Et puis, euh, ça pourrait peut peut-être euh, changer d'une opinion à l'autre. Hein? Vous savez qu'un euh, Blue Dream de quelqu'un et un Blue Dream de quelqu'un d'autre peut être vraiment différent. Le harmonique ici, si, j'ai pas vu euh, c'était quoi vraiment la variété qui était à euh, est à l'intérieur. Donc c'est vraiment le harmonique de Altavi, Altavie, Altavie c'est la compagnie euh, derrière le harmonique. Altavi, c'est euh, comme Saint-Raphaël. Les deux compagnies appartiennent à Med Relief. Euh, donc Altavi est au Québec, en Ontario et j'imagine dans d'autres provinces du Canada. Euh, quand on regarde ici le taux de THC, le taux de CBD, que je vous ai dit c'est un projet avec CBD qui contient du THC, vraiment plus clair sur le site de l'Ontario, plus précis quand on parle du taux potentiel de THC ou le taux potentiel de CBD. On sait qu'à la SQDC, on nous donne tout le temps une possibilité d'avoir entre 10 et 20, entre 15 et 25, 10% de jeu. Euh, c'est vraiment une loterie quand on commande ça par la poste. Euh, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on qu va recevoir. Est-ce que c'est du 12%? Est-ce que c'est du 20%? Il y a tellement de grosse différence quand on fume ce genre de cannabis. 12% c'est vraiment pour les débutants. 20% c'est les personnes qui sont habituées au cannabis. L'Ontario, euh, vraiment plus précis, ça ne donne pas 10% de jeu. Euh, THC entre 7 et 10. Seulement 3%. sont vraiment plus précis entre 7 et 10, ici euh, Jean m'a envoyé un échantillon de 9, donc vraiment on est proche du 10, on est proche du taux maximum de THC avec ce produit, euh, pour les gens qui fument beaucoup de CBD, excusez, pour les gens qui fument beaucoup de THC, il faut 8% minimum pour avoir un petit feeling, euh, ici on a 9, donc ça va être vraiment très très léger, et pour les personnes qui sont un peu craintives de prendre des, du cannabis avec THC, c'est sûr qu'à 9%, vous allez buzzer. Euh, vous allez savoir c'est quoi le feeling euh, du THC. Euh, mais si vous êtes un peu créatif, fumez-en la moitié. Fumez euh, le joint, euh, un tiers du joint. Et puis, euh, vous n'allez pas paranoïer avec euh, du 9% si vous fumez seulement le tiers d'un joint. Vous allez avoir un petit feeling et puis... Euh, ça va être vraiment correct. Côté CBD, entre 7 et 11. Et puis, Jean a été capable d'avoir du 10. Donc, encore une fois, on est chanceux. Euh, 10, proche du 11. Même chose pour le CBD. On sait que le CBD ne bosse pas, ne donne aucun feeling dans le corps. Mais ça l'aide certaines personnes pour des, des maux, des mâles des euh, Moi, j'ai pas mal nulle part. J'ai des petits problèmes d'anxiété. Et puis là, le harmonique ici, ça va être mon premier joint de la journée. Donc, euh, toutes les petites pensées négatives qu'on a dans notre tête, euh, on va s'en souvenir qu'on en a des, des, petits, des petits problèmes, mais on est capable de passer à d'autres choses. On n'est pas euh, en train de penser, penser, penser. On peut aller faire l'épicerie, euh, appeler ses amis, euh, aller sur Internet, euh, travailler, faire des choses. Le CBD, c'est pas comme le THC, c'est complètement différent, ça n'a aucun lien, ça n'a aucun rapport. Donc, on va essayer ça, premier jour de la journée, avec Weeman. Merci à toi Jean, on va ouvrir ça, euh, j'ai hâte de voir la qualité, ça fait quand même un petit bout que j'ai ça, quand on parle d'humidité, c'est un petit peu sec, c'était quand même de ma faute, ça a pris un peu de temps avant que je puisse faire la capsule. Il y a du tricôme, il y a du tricôme, c'est si givré. Yeah. c'est quand même pas pire. Résineux. Résineux, on pense toujours que le résineux, c'est avec des, du cannabis qui a du gros, gros THC. Mais, euh, ça colle. Ça colle, ça colle. Alright, pour la senteur. Ça sent... Euh, <coughs> vous dire ça tout de suite hey, en voulez-vous une anecdote en voulez-vous une anecdote j'ai mis de la crème sur mon tatou mes mains sentent la crème pas capable de le sentir comme ça on va être capable je sens pas mes mains hein C'est agréable, il euh, n'y a pas de caryophyllène là-dedans, il n'y a pas de cariophilène là-dedans, all right, all right. Hein, on sait que c'est la terpène que Weedman n'aime vraiment pas, qui amène le petit goût épicé, le goût poivré, euh, tous les petits goûts désagréables pour moi, euh, ça se retrouve dans la fameuse terpène, euh, <coughs> pardon, la fameuse terpène cariophilène, sur le site de, de l'OCS, Ontario Cannabis Store, dans le petit texte qui décrit l'harmonique, ils mettent beaucoup d'emphase sur le goût terreux. Pourtant, euh, c'est quand même mieux même. C'est quand même mieux que le que, que, que terreux seulement. Écoutez, euh, c'est pas fruité, je voyais par déduction. C'est pas boisé ça, c'est c'est quand même bien, j'ai la misère d'écrire. Un boisé, mais agréable, euh, pas trop sapineux, pas trop, euh, je vais vous dire ça ici, là, les terpènes, Myrcène, qui représente le terreux, puis ils mettent beaucoup d'emphase ici que ça goûte terreux, terreux, euh, alpha-pinène, bêta-pinène, limonène. Produit avec CBD ici, euh, il considèrent ça, un sativa. Souvent le sativa, c'est un petit peu le côté le limonène, là, le petit côté, côté citronné. Le pas le boisé, peut-être un peu citronné, mais euh, pas trop intense. Goût agréable, goût agréable. On se souvient, c'est un produit d'Ontario, un peu plus difficile à se le procurer, mais on peut toujours aller à Ottawa. Il euh, y a quand même quelques boutiques. Et puis... Euh, c'est un peu plus cher. Hein? On sait qu'en Ontario, c'est un peu plus cher. Ici, si on prend un 3,5, 46 et 10 sous. 46 et 10 sous. Écoutez, je ne savais pas. Je viens de voir ça. Euh, hey, c'est de la grosse argent. là. C'est de la grosse argent. Euh, Ce n'est pas drôle. Pas, on ne fait pas d'humour avec ça. Là. 46 et 10 sous. Quand il y en a à 20 je ne sais pas c'est quoi le produit avec CBD le moins cher. Il faudrait vérifier. Il n'y a pas de produit à 20$ avec CBD, je crois, avec euh, la SQDC. Premier jour de la journée. On va avoir un petit, petit feeling à cause du 9% de THC. Merci beaucoup, Jean. Merci vraiment, Jean. Ça m'aide vraiment beaucoup financièrement pour les échantillons de cannabis. Euh, il m'a envoyé encore 5-6 variétés, 1 gramme chaque environ de, de, de CBD, de produits qui existent à l'Ontario Cannabis Store et à la SQDC. Dans mes deux derniers lives, Jean n'était pas présent, mais Jean... Est un animateur de foule euh, met beaucoup d'action dans le chat quand je fais un live. Salut l'ami. All right, on va fumer le harmonique. Ici, les arômes, quand ils le décrivent, ils disent. Euh, bon, ça, on veut pas voir ça. Une fenêtre qui est ouverte. Bon. Oh my God. OK. Le produit euh, est, de, est de Altavis en anglais. J'essaie de le traduire. Un produit Sativa dominant. Avec du CBD. Quand on met un CBD avec THC, on appelle ça un produit balance, un peu des deux, balance. Euh, ils disent qu'ils peuvent vendre ça en bouteille avec des capsules. C'est pas ça qu'on veut savoir. C'est du cannabis trimé à la main. La grosse différence, c'est que si c'est pas trimé à la main, trimé, c'est quand on enlève les petites feuilles, les branches, tout ça, quand on, quand on découpe à l'entour de la cocotte, à l'entour du buds. C'est trimé à la main avec des ciseaux. Si c'est pas trimé avec des ciseaux, c'est trimé dans des machines. Euh, je pense qu'on a déjà n'a pas déjà vu ça ensemble, mais j'ai déjà vu ça sur YouTube. Euh, C'est des machines, euh, des cylindres, ça tourne, ça tourne. Puis euh, la, la base elle frotte l'entour du, euh, du cylindre, puis ça l'enlève, les feuilles, ça coupe. Puis euh, souvent les gens ont dit que ça m'agane des tricônes, ça m'agane des terpènes encore plus, ça casse des petites choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Puis, au bout de la, de la. à la fin du processus, ça, ça, ça m'agane le goût. Ça, ça, ça m'agane le, le cannabis. Vous comprenez? C'est considéré un peu. Euh, vu que c'est trimé à la main, avec le prix 46,10$, il faut payer des humains pour trimer le cannabis. Euh, les processus pour euh, avoir un produit fini coûte plus cher. Donc, c'est pour ça là, que 46,10$ peut être un petit peu plus. Euh, c'est la raison pourquoi ça coûte cher. Vous comprenez? Trimé à la main, c'est un petit peu plus du haut de gamme. Donc, euh, Altavi, est-ce que je ne sais pas si Altavi trimme tout leur cannabis à la main ou c'est seulement ce cannabis-là Il faudrait faire plus de recherches sur Altavi. On sait que sur euh, le site de la SQDC, il y a des produits de Altavi, mais il n'y a pas assez de descriptions euh, pour nous expliquer que ça serait trimé à la main. Premier jour juin de la journée avec CVD, je vous le suggère. Pour une des rares fois. Je l'aime moins en fumant que le sentir. Ça, c'est rare. C'est rare. d'habitude je, je le respire. Quand je le fume, des fois, ça. ça s'améliore, mais.. Le goût gêne euh, de le poignet. J'aime pas ça. J'étais sûr de l'aimer. J'étais sûr de l'aimer. C'est pas euh, cariophyllène. Non, c'est un peu. Euh, pas pas. Euh, pas du. pas le savon à vaisselle. C'est un goût que j'ai goûté... Euh... Faut que je trouve le goût de ça, mon ami. D'après moi, c'est pas le myrcène. C'est pas le Limonène. D'après moi, c'est soit Alpha-Pinène ou Beta-Pinène. Pourtant, la SQDC, Alpha-Pinène, Beta-Pinène, je pense que c'est pas dans les terpènes. Ça rime? un goût que j'ai pas le goût de trop m'éloigner j'ai pas ce la vidéo mais euh, j'aime pas le goût de ça <coughs> faudrait que je trouve un peu c'est quoi qu'ils disent comme goût ils disent la couleur de la du bud mettre beaucoup d'enfants sur le sur le myrcène je comprends pas là il, il y a un c'est vraiment mal fait le site. là. Ah, ok. Harmonique est de Altavi, un Sativa dominant. Il y a du CBD, considéré un balance. Trimé à la main. Euh, séché intérieurement. Puis là, c'est ça qu'ils disent. Et le myrcène c'est une terpène mixte. Qui est responsable du goût terreux comme arôme. Donc c'est vraiment. Ils mettent l'enfant sur terreux. Alright. On va dire que c'est terreux. On va dire que c'est myrcène. Il en parle beaucoup de la myrcène. J'aime pas la myrcène. J'aime pas le goût terreux. Euh, pour le buzz. <coughs> Souvent, les gens veulent avoir le buzz. Même moi-même, je suis toujours curieux de filer le, le, le CBD qu'on ne file pas. <coughs> Mais euh, vous, vous ne savez pas ce que j'avais dans la tête, mes petits promis d'anxiété. Je suis rendu à la moitié du juin. Et puis, euh, je, je, je, je me force à penser à mes petites affaires que, que, qui me tracassent. C'est vraiment, vraiment, vraiment, euh, je suis à la moitié du joint, ok? Je vais le fumer au complet. Mais juste avec la moitié du joint, avec du 11%, 11 de CBD, 10, 10. À, à partir de 8, THC, à partir de 8, CBD aussi. J'ai déjà eu des CBD à 6, 7, c'est moins efficace, c'est moins efficace. Même que quand que j'avais fumé un 67 CBD, je pensais encore à mes petits problèmes. Fait que j'étais obligé d'en fumer un autre. Souvent, les gens, euh, pour sortir des, des petits problèmes, vont fumer un joint de THC. Euh, souvent, ça peut être efficace, hein, t'es gelé, t'es gelé, tu fumes un joint pour décompresser. Mais si tu t'as jamais essayé du CBD, puis que tu fumes du cannabis pour... Euh, pour oublier ta journée, oublier ton boss, ton patron au travail ou peu importe, peu importe. Asseille une fois du CBD. Tu connais ça du THC, man? Tu sais quoi, man? T'en as fumé des joints avec 20%, 22%. OK? Si t'as des petits problèmes d'anxiété, All right? Juste des petits... Si t'en as pas, jette-les pas ton mot du CBD. Mais je te le considère d'essayer ça, man. Asseille ça, ton premier joint de la journée. Ou ton dernier avant de te coucher. OK? Ça l'endort plus facilement. Ton sommeil est plus solide. Je te le dis. C'est Weedman qui te le dit. Tu prendras un peu de THC. Comme celui-là, là. 10-10. 10 CBD, 10 euh, THC. Puis, vu que tu es un habitué du THC, quand tu as fini ton joint, là, Attends le buzz, pis il arrive pas. <coughs> tu vas voir que ça, ça change dans la tête. T'es là puis Ah, fuck mon boss, man. Alright, man. On, parle, on passe à d'autres choses. C'est vraiment spécial, man. C'est vraiment spécial. C'est pas ces tablettes pour rien. Ça fonctionne. C'est spécial. Ça n'a pas rapport du THC. Ça n'a aucun rapport. Je te laisse là-dessus. Merci encore, Jean. Donne un pouce à la vidéo. Et puis, d'autres vidéos qui s'en viennent très bientôt. Achète le T-shirt de Winman. Va sur le site en bas. J'ai mis le lien. Puis aussi, encourage mon ami le show de boucan. Avec son bracelet. Bon, voir ça, ça chaîne le show de boucan. Puis achète un T-shirt de Winman. Quoi? Tu as mis du tabac dans ton joint? Decolis. Tchau.